sous la toile dénudée, au sommet de sa montagne enjolivée, elle repense à son dernier rêve et s'attelle, avec ses doigts tout de gouache peinturleré, à transfigurer cette réalité. Peu à peu, dans la blancheur nuageuse de cette toile, des traits, des yeux, un nez, un menton se dévoilent. L'étrange personnage s'assied alors à ses côtés En deux pas légers et assurés Sans un mot dire Mais un rire caché Il lui prit la main Lui fit visiter son empire hallucinant, Lui montra chaque coin Qu'un claquement de doigts faisait scintiller Par des lucioles dispersées Quelques instants plus tard, ils pénétrèrent sous un chapiteau, vert et doré, au beau milieu d'une fête survoltée. Et ils virent… clowns dressé et hors jongleurs, musiciens prenant le thé. Cornemuse indépendante, accent islandais, british, vénusien et français. Pierrot, pris d'un fou rire avec Antigone et Galatée. Danseuse en apesanteur, funambule alcoolisée, verre de fée verte distribué, pantin sans marionnettiste, et des Atlantes installés autour d'une table de verre, absorbés par le discours empoulé d'une grosse sans épines qui leur parle de sa planète. Ils quittèrent les lieux, la tête leur tournant à tous les deux, et choisirent un endroit en paix, quelque part dans la forêt. Chaque arbre avait un visage et un nom, et des histoires à raconter, aussi vieilles que la création. Ensemble, ils écoutèrent leurs paroles, mélange du langage des vieux chênes et des tristes saules. Et l'histoire, dans le murmure des branches, s'élevait, pour s'illustrer sur le ciel, devenu toile étoilée. Sur leur siège de Chamalo, ils se sentent pris d'une agréable torpeur, celle qui survient après une journée de bonheur. Alors, dans le chuchotement des arbres redevenus secrets, ils se retrouvent en un soupir, dans les bras de Morphée